Petite sortie aujourd'hui, euh, Rive-du-Lez, très jolie, avec un, un espace aménagé à base de planches. Et moi, je suis un fan de planches et de ponts de bois. Petit pont de bois, ça y est, vous l'avez dans la tête. <rire> bah, franchement, c'est super bien fait, c'est super joli. Et puis peut-être un peu plus euh, à l'ouest de Montpellier, j'ai des tuiles squadrates à euh, boucler. On va essayer de se balader un peu. En face, petite halte au matel, un pigeonnier avec un pigeon, deux pigeons maintenant qui vont très bien et qui vous saluent.